Hello, aujourd'hui je vais vous faire un petit haul Beauty Bay puisque j'ai commandé pas mal de choses euh, il n'y a pas très longtemps et que j'ai reçu. Et puis je vais vous faire euh, un petit aperçu de tous les produits Beauty Bay que j'ai dans ma collection de maquillage. Alors pour commencer, j'ai deux produits qui ne sont pas de la marque By Beauty Bay mais que j'ai acheté sur Beauty Bay. Tout d'abord, il y a ce colorant pour cheveux. Donc de la marque, je ne sais plus ce que c'est, avec Good Dye Young, avec dye coloré. à ah, mourir. Euh, voilà, donc je n'ai pas encore testé. On verra ce que ça donne. C'est censé être orange pâle un peu bah, la couleur de l'étiquette. Un peu plus coloré quand même, j'espère. Voilà. Ensuite, le deuxième produit, c'est la palette euh, Fit Underground de Made by Mitchell, qui était en promo et qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, donc elle vient dans cette euh, jolie trousse euh, comme ça, là. Et il y a la palette à l'intérieur. Donc c'est une grande palette comme ça. Il y a 25 phares. Hop, et voilà. Et donc elle est vraiment très jolie. Je pense que pour l'automne, ça va être... Dans la gamme By Beauty Bay, j'ai pris le Cleansing Balm euh, Buttercup. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, donc euh, je vous dirai ce que j'en pense, mais j'ai vu pas mal d'avis euh, assez positifs. Ce qui est bien, c'est qu'il vient avec euh, une petite euh, lingette en mousseline pour euh, enlever... Bon, je suis pas sûr que je l'utiliserai pour euh, enlever le, le balm une fois que je l'ai mis sur le ma mat, mais... Euh, Bon, on verra, euh, c'est sympa quand même. Et puis ensuite, le gros des produits, c'est euh, la Mystery Box. Donc j'ai pris la version Ultimate, donc euh, la plus grosse, il me semble. Il y a 14 produits de la marque By Beauty Bay dedans. Donc J'aime bien les surprises, donc euh, ça, me, ça me disait bien d'essayer quand j'ai vu que ça sortait. Ça m'a pas mal intéressé, donc c'est pour ça que je l'ai commandé. J'avais un peu peur d'avoir beaucoup de doublons parce que j'ai déjà pas mal de produits de chez By Beauty Bay. Mais finalement, il euh, n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns, mais sur les 14 produits, euh, pas tant, mais on verra euh, tout à l'heure, je, je compterai. Oui, petit chat, petit chat randonné, oh là oh, là... Donc évidemment, j'ai déjà regardé parce que je ne pouvais pas attendre avant d'ouvrir avant le paquet. Mais j'ai tout laissé dans la boîte. Et on va regarder tout ça. Voilà, donc j'ai tout mis devant moi, ce sera plus simple. Et on va commencer par euh, des produits teints. Donc il y a un blush. Pour voir la teinte, il faut ouvrir le carton. Ah, du coup, il y a un petit chat qui joue avec le carton derrière. Je ce de bruit, On verra. Et donc, c'est un blush en teinte corail. Voilà, qui est de cette couleur-là. Et t'as pas l'impression de faire du bruit Oui, oui, oui Voilà, donc c'est une jolie couleur corail. Et du coup, moi j'avais déjà un blush de, de chez Beauty Bay qui était en teinte peachy. Donc qui était un orange beaucoup plus clair. Voilà, donc si je mets les deux l'un à côté de l'autre, là vous avez le Coral, donc celui que je viens d'avoir dans la boîte mystère et le Peachy que j'avais déjà, donc celui-là est beaucoup plus pétant, mais c'est pas mal pour l'été je pense. Donc ça, je suis assez contente parce que j'aime beaucoup euh, la formule de blush de, beauty bay Ensuite, dans la même série, il y a un highlighter, j'ai la teinte Trophy qui est un doré voilà et donc en termes d'highlighter euh, chez Beauty Bay moi j'avais cette palette là avec quatre highlighters et ce n'est pas une des teintes que j'ai déjà en fait il y deux il y a deux, y a deux pour cette palette là, moi je l'ai en délicate et il me semble qu'il y a la teinte Bouncing avec des couleurs un peu plus flash pour les, pour les teints plus foncés que le mien. Et donc peut-être que cette teinte d'highlighter là est dans cette autre palette ou peut-être qu'elle est dans aucune palette, hein, c'est possible aussi. Ils ont quand même pas mal de teintes, donc du coup là c'est plus foncé que ce que j'ai déjà, mais c'est très sympa. J'aime bien. Parce que là vous voyez il y a un rose, un orange, un, un peu plus neutre, pas vraiment argenté, il est un peu jaune mais plus, ouais, plus neutre, et celui-ci qui est jaune. Pareil que j'aime bien même si ce n'est pas forcément mes, mes préférés euh, comme highlighter, j'en ai d'autres qui, qui sont très sympas aussi. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres produits de teint Non, je crois pas. Donc du coup, on va passer à ça, qui est le guacha en jade de la marque Beauty Bay, qui me faisait de l'œil depuis un moment. J'avais bien envie d'essayer, mais je trouvais ça un peu cher. C'est genre 12 euros, je crois, et même 7-8 euros, même en solde. Donc bon je disais pour un bout de, de pierre c'est un peu cher donc euh, voilà là je l'ai eu dans la boîte donc euh, bah, c'est cool. Donc euh, j'essaierai, j'ai pas encore testé, là c'est pour masser le visage euh, comme ça là. Tac, tac. C'est censé, euh, bah, je pense que c'est juste le fait de masser, ça stimule euh, la circulation, etc. C'est pas tellement, enfin moi je crois pas tellement en fait que ce soit en jade en particulier, donc du coup ça va avoir telle ou telle propriété, c'est pas tellement euh, mon délire. Mais bon, voilà, on, on verra, au moins maintenant euh, je l'ai. vais. Ensuite il y a quelques pinceaux, du coup il y a, hop ça vient dans des poches plastiques comme ça, c'est pas... Top. donc il y a un premier pinceau comme ça qui est le euh, Glow Up. Donc c'est un pinceau highlighter. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite puisque j'en ai déjà. Et un autre pinceau comme ça qui est le Round Blend. Donc un pinceau pour estomper que j'aime beaucoup aussi. J'ai déjà ces deux pinceaux là mais ils font partie de mes préférés. Donc ça me va très bien de les avoir en, en double. jamais assez de pinceaux bien sûr. Et ensuite il y a une dernière brosse qui vient cette fois dans un packaging en carton. Donc celui-là c'est la collection avec les manches blancs, les autres c'était la collection rose gold. Voilà donc c'est un pinceau pour le sourcil. moi j'utilise pas vraiment de pinceau pour les, pour les sourcils, j'utilise ça pour, euh, en général pour faire euh, mon red inférieur ça va bien c'est assez c'est assez précis donc ça c'est chouette et tant qu'on est dans les sourcils il y a aussi ceci qui est un gel transparent pour les sourcils voilà donc c'est un gel comme ça transparent comme j'ai dit avec des petites fibres je sais pas on les voit pas très bien comme ça alors j'ai jamais j'ai jamais testé donc euh, bah, je serai et, et je vous dirai ça me fait penser que pour les sourcils, j'avais eu autre chose en cadeau. Une fois en cadeau, dans une commande Beauty Bay, j'avais eu leur savon à sourcils pour plaquer les sourcils et les mettre dans la position qu'on veut, que j'ai jamais essayé encore. Mais voilà, c'est ça, bon, on dirait que c'est vide, mais a... il <rire> c'est transparent en fait, c'est du savon quoi. Ensuite, on va passer à des crayons pour les yeux, donc c'est des crayons métalliques, donc on a quatre dans la petite boîte, donc bon, ce qui est un peu pénible avec Beauty Bay c'est que tous leurs crayons, tous leurs eyeliner en fait ont le même packaging et il n'y a pas la couleur nulle part, Il faut aller voir ce qui est écrit en petit, voilà donc là on va avoir le cushion, Euh, cuivré très joli je fais le swatch et je vais vous montrer ensuite il y a le dip donc celui là je vais pas euh, y toucher parce qu'en fait je l'avais déjà pareil je l'avais eu en cadeau euh, dans, dans une commande donc je vous fais quand même le swatch mais avec celui que j'avais déjà donc c'est un noir avec des paillettes bleues qui est vraiment très joli Ensuite, il y a le Antique, avec la mine qui est un tout petit peu cassée, n'est-ce pas grave. Donc ça, c'est un marron avec des paillettes dorées, très très joli aussi. Et pour finir, il y a le Peacock, qui est un vert avec des paillettes un peu bah, vertes et dorées. Le premier, c'était Cushion, Deep, Antique et Peacock. Ben on ne va pas trop trop les reflets mais c'est vraiment très sympa euh, comme, comme crayon donc je suis contente. Donc euh, comme je vous disais ben, j'avais déjà eu le dip en cadeau et puis ben, j'avais acheté un trio. De, de pastel, donc bon moi pour les reconnaître en fait je fais un petit point de couleur dans le, sur le bouchon, là il y a un point blanc et donc du coup je colorie pour pouvoir les repérer plus facilement parce que c'est pénible d'aller chercher la teinte à chaque fois sur euh, le paquet, donc euh, là j'ai un orange pastel, rose pastel et jaune pastel qui s'appelle Stay Peachy, Cotton Candy et Ice Lemonade. Pareil, très sympa comme, euh, comme crayon. Et j'avais aussi pris un trio de basiques avec un noir, un marron et un beige cher. Donc euh, bon, le noir s'appelle Ink, le marron s'appelle Coffee et le beige s'appelle Vanilla. Jusque là. Tout va bien, tout est logique. On va passer aux lèvres. Alors il y a... Donc c'est là qu'on commence... Enfin non, il y a déjà eu des... Il y a déjà eu des dupes. Enfin un dupe pour l'instant. Enfin un dupe, un double. Avec le crayon deep. Là, il y a un rouge à lèvres que j'ai déjà. C'est la teinte bikini. Hop. Donc je ne vais pas le swatcher parce que je l'ai déjà. Mais je peux vous le montrer quand même. Il est là. Donc c'est... Un orange, bon, on le voit plus rose, j'ai l'impression, à l'image, mais c'est un orange. Voilà, je peux vous montrer, je pense. Les autres rouges à lèvres en style que j'ai de chez Petit B, j'en ai 9 en comptant bikini, donc j'ai tout ça. Donc les dorés, c'était la collection de Noël de cette année, il y en a trois. Euh, et après j'en avais 5 la collection classique, voilà donc je ne vais pas tous les tester mais ils sont très chouettes, enfin la, la couleur est bien, par contre quand j'ai les lèvres un peu sèches bah, ça marque pas mal quand même bah, les sécheresses sur la bouche, mais c'est vraiment une formule très confortable, J'aime beaucoup ces, ces rouges à lèvres-là. Ensuite, on a un autre produit lèvres, qui est celui-ci, qui est le Plumping Lip Gloss, en transparent, puisque là, récemment, ils en ont sorti un euh, qui est coloré, qui est légèrement rose, mais celui-là est transparent, et donc ça, c'est un double aussi pour moi, puisque je l'avais eu, bah, encore une fois, en cadeau, <rire> dans une commande. Ils sont bien euh, Beauty ils font plein de cadeaux. Euh, Bon, Celui-là je l'ai déjà euh, entamé, je l'ai mis quelques fois, et donc bon moi je vois pas trop l'effet euh, plumping sur ma bouche mais euh, j'aime bien parce que ça a une, euh, une odeur un peu bah, mentholée. Et donc en fait ça fait frais et ça picote légèrement sur les lèvres mais ça fait pas mal et ouais, bah, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien euh, ce, ce gloss-là. Là, je vais en mettre un peu d'ailleurs. Il est sympa. Hop Voilà, bah, c'est un gloss transparent. Hein. Mais il fait un effet frais parce qu'il est mentholé et ça picote un tout petit peu euh, sans brûler ni rien. Donc euh, ça c'est très chouette. En termes de gloss, j'en ai un euh, de coloré de chez Beauty Bay, donc que j'avais déjà. C'est celui en teinte Lollipop. Je sais pas si on verra, mais c'est un c'est un rouge, un rouge qui tire un peu sur le framboise, je dirais, voilà, qui okay. est juste ici. Donc ça, bah, je l'ai pas trop parce que je suis pas forcément très fan des des gloss colorés. On y venait dans un pack avec d'autres euh, choses que je voulais avec un un crayon à lèvres et un rouge à lèvres rouge qui m'intéressait bien. d'ailleurs en parlant de crayons à lèvres, les crayons à lèvres que j'ai de chez Beauty Bay, donc j'avais pris un pack de 4, donc ça c'est bien, c'est pas comme les eyeliners, il y a les couleurs au dos des, des crayons, donc là vous voyez, il y a 4 couleurs, il y a deux bordeaux un peu plus foncé, et un qui tire un peu plus sur le rose. Donc au niveau des teintes, j'ai Ruffle, Heart, Pulp et Balloon. Là on a fait un petit aparté, mais je retourne euh, sur les produits de la boîte Mystère. Il en reste 4, donc là on en a vu 10 normalement. Il y a deux produits de la collection en collaboration avec Disney. Donc il y a une petite palette, la, palice, la palette de Alice in Wonderland, et euh, trois crayons pour, euh, pour les yeux, trois crayons euh, ombres à paupières. J'ai trois couleurs, il y a un orange, un violet, un jaune. Et donc en fait, cette collection, en collaboration avec Disney, ils ont pris des couleurs qui sont présentes dans les dessins animés. Et donc là... Ah, c'est pas écrit dessus. Oh, c'est écrit sur la boîte. Donc le orange, c'est la couleur du visage du Chapelier Fou. Le Dans Alice au Pays des Merveilles, le violet, ça vient du Livre de la Jungle et c'est la couleur du ciel de la jungle. Et le jaune vient de Dumbo et c'est la couleur du chapeau de Dumbo. Voilà, et donc du coup bah, c'est des gros crayons comme ça qui se, qui se sortent et qui se rentrent en tournant et qu'on peut mettre euh, bah, sur, sur toute la paupière, euh, on peut mettre en eyeliner aussi, évidemment. Voilà. Donc voilà, euh, bah, c'est sympa, j'hésitais à les prendre un petit peu, puis je savais pas trop. Bon, bah voilà, la boîte mystère est là pour euh, prendre des décisions à ma place. Et la palette Alice au Pays des Merveilles... C'est une petite palette de six teintes. Ils ont fait six palettes, je crois, en tout, de 5 cinq, cinq palettes. Cinq ou 6 palettes, je sais plus. De six teintes. Et donc, j'ai eu celle-ci. Voilà. Avec euh, ben voilà le. Ouais, c'est que des teintes de, du Cheshire Cat. Donc, il y a ses... Donc La première, c'est euh, ses rayures. Celle-ci, c'est sa fourrure. Ça, c'est son visage. Celui-là, c'est euh, l'arbre sur lequel il est. Ça, c'est ses dents. Et ça, c'est ses yeux. Donc voilà. C'est Donc, plutôt sympa. Je trouve qu'il y a certaines des palettes qui ont des couleurs vraiment disparate et je voyais pas bien comment faire quelque chose trop avec mais là je trouve que c'est bien dans les tons euh, c'est des tons qui se mélangent ben là on a déjà trois euh, violets roses, avec le bleu ça va bien là la couleur un peu plus blanc beige ça va avec tout et puis là du coup le jaune ben on peut faire des choses avec euh, rose jaune etc donc euh, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas avec cette petite palette est-ce que je fais des swatchs Allez c'est la fête, on va faire des swatchs. La qualité des fards Beauty Bay est toujours aussi euh, sympa. Enfin, c'est toujours de la bonne qualité. Voilà les swatchs, si ça veut bien faire la mise au point. Euh... Je suis en train de me contorsionner. Bon, là, j'ai l'impression que ça ressort pas trop. Ça, c'est le blanc beige qui, du coup, est couleur peau. Bon, c'est un peu plus pâle que ma peau. Et le dernier produit, c'est un produit de leur, de leur collection de soins pour la peau. Et c'est une, une huile nourrissante pour déstresser et euh, c'est quoi condition pour nourrir la peau. Avec Pas encore testé, mais on peut la mettre soit toute seule, soit la mélanger à la, ah, à soit la, mélanger à la crème hydratante qu'on met le matin. Donc euh, voilà, bah, j'essaierai. Pour l'instant, j'ai une routine et dès que j'aurai fini un produit ou quoi, j'insérerai je... ça. Je vais essayer de faire une vidéo d'ailleurs sur mes routines de soins de la peau matin et soir. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi. Dans les commentaires, il faudrait que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois je dis ça et puis il y a une seule personne qui met de commentaires. Bon, en même temps, il y a 3 vues sur les vidéos donc c'est pas bien grave. Bref, euh, voilà, donc c'était le dernier produit et du coup bah, je suis euh, très contente de tout ce que j'ai eu. Alors je de récupérer. Je vous ai même pas ouvert le dernier truc, Allez, mais je l'avais même pas ouvert moi parce que je sais même plus. Ah non, j'avais pas dû l'ouvrir. Euh le sérum, ah oui, mais si j'essaye d'ouvrir avec mon ongle cassé, forcément, ça marche moins bien. Et donc voilà le sérum. Bon je vais pas l'ouvrir au cas où, euh, mais c'est une, euh, une petite pompe là, enfin une pompe une pipette. Voilà. Donc du coup, il y a ça. Il y a les crayons pour les yeux qui sont là, il y a ces crayons-là pour les yeux aussi, rouge à lèvres euh, gloss, hop, les trucs à sourcils, les deux pinceaux. Ah mais non, j'ai dit des bêtises, il reste encore un truc, parce que dans, dans chaque... Euh, mystère, il y a une grande palette, j'ai oublié le meilleur. Et donc, du coup, là, c'était là-dessus que j'avais bah, le, le plus peur, entre guillemets, parce que j'ai déjà quatre des grandes palettes euh, de, chez, de chez Beauty Bay. Et donc, bah, je me demandais si j'allais euh, si en avoir une en, en double. Dans les grandes palettes, j'ai déjà bah, la Bright, la Bright Matte, la Nude et la Fiery, la deuxième. Donc c'est quand même les, les classiques de chez Beauty Bay, donc j'avais un peu peur que ça soit une de celles-là, enfin ça aurait pas été déconnant si c'était une de celles-là. Euh, donc Bon j'aurais été un petit peu déçu si c'était une palette que j'avais en double, mais j'aurais compris. Et en fait non c'est une palette que j'ai pas, c'est la palette en collaboration avec euh, Jade, alors bon, je ne risquerai pas à prononcer son nom de famille, euh, mais voilà donc ça c'est le carton, et... La palette, donc c'est sur le thème euh, astrologie, espace, etc. Et la palette ressemble à ça, elle est vraiment très jolie, les irisés ont l'air magnifiques. Et donc il y a pas mal de nude mais il y a quand même des couleurs qui pop aussi un petit peu, bah, pas mal d'irisées comme je vous disais, il y a des couleurs euh, qu'on ne voit pas forcément partout, cette espèce de jaune, euh, jaune qui tire un peu sur le vert avec euh, un peu d'orange, ce vert pastel là, euh, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement partout. Donc bah, c'est plutôt chouette. Donc euh, j'ai bien hâte de tester aussi. J'ai presque envie de faire un, un make-up random avec cette palette, c'est-à-dire de tirer les couleurs au hasard, ça peut être sympa, on verra. Donc euh, oui, effectivement, bah, pièce maîtresse de la boîte euh, Mystère, c'est celle-ci, donc je suis très contente que ce soit une palette que, que j'ai pas déjà. C'est une que j'avais hésité à prendre pendant les soldes aussi, parce qu'elle était vraiment pas chère pendant les soldes, je pense que d'habitude c'est à 23 ou 25 euros peut-être, et là elle passait à... à peut-être à certains moments, à moins de 15 euros, je crois. Donc j'avais hésité parce qu'elle est jolie, puis je m'étais dit bah j'ai déjà 4 grandes palettes Beauty Day, j'ai déjà 3 tonnes de palettes d'autres marques aussi, donc je me calme, c'est pas nécessaire. Euh... Mais du coup voilà, encore une fois la boîte mystère prend les décisions à ma place, et c'est très chouette, je suis contente. Ensuite, bah, je vais finir. J'ai encore euh, quelques produits à vous montrer que j'ai de la gamme euh, By Beauty Bay. Donc tant qu'à faire, je vais, je vais terminer. Donc ça, c'est pas des choses que j'ai eues dans la, dans la boîte mystère. Mais c'est des choses que j'avais déjà. Donc notamment, j'ai un bronzer donc, qui est dans le même euh, format que les blushs et highlighter. Donc moi, je l'ai en teinte Donut. Voilà, donc c'est un bronzer que j'aime bien pour ma carnation. Surtout en hiver, c'est pas mal. Là, il serait peut-être un Bon, j'ai pas pris beaucoup de couleurs, on hein, va pas se mentir, mais là il est quand même un petit peu clair peut-être euh, en ce moment. Mais euh, il est très sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai J'ai le Blur Matte, euh, c'est un primer qui matifie et qui est censé euh, flouter les pores, donc c'est un gros stick comme ça, donc on passe sur les endroits où on a les pores qui sont un peu apparents, et donc ça va les, les flouter un petit peu. Euh, je l'aime bien, je ne l'utilise pas forcément très très souvent, parce que j'y pense pas, tout simplement. Mais il est, euh, il est efficace, je le mets surtout bah, sur la zone T, là où parfois j'ai des pores très apparents, comme aujourd'hui par exemple. Et je l'aime bien. Ensuite, j'ai aussi deux bases à paupières, donc j'ai la numéro 1 et la numéro 2, donc la numéro 1 est blanche, complètement blanche, donc ça fait bien ressortir les fards phares, les phares colorés, etc., si on veut vraiment qu'ils pop, donc non seulement ça, ça agrippe un peu les phares, mais le fait que ça fasse une base blanche, ça fait vraiment ressortir les autres couleurs, et la 2, c'est une teinte beige claire qui est à peine plus clair mais c'est quasiment en fait la couleur de ma peau donc euh, donc c'est sympa c'est une base qui fonctionne très bien bah, les deux fonctionnent très bien donc là bah, pareil j'ai colorié un petit peu ici pour pouvoir les différencier les deux parce que sinon il bah, faut venir voir euh, quel est le numéro qui est écrit au dos sinon on peut pas savoir laquelle est laquelle donc là c'est blanc, là c'est beige Voilà, petit tips de Hélène Ensuite, j'avais déjà acheté un produit de de la collaboration avec Disney. C'est le Lip, euh, Lip and Cheek Chic Duo. Donc moi, je l'avais pris en teinte orange. Donc en fait, il y a deux côtés. Donc il est censé avoir un, un côté plus pour les pour les joues pour faire un blush et un côté plus pour bon j'ai un côté plus pour les joues pour faire blush et un côté plus pour mettre sur les lèvres. Mais les deux vont bah, à la fois sur les lèvres et sur euh, sur les joues. Voilà, donc pareil, c'est deux sticks comme ça, donc il y en a un qui est un peu plus mat, voilà, c'est celui-là qui est un peu plus mat, et celui-là qui est un peu plus euh, crémeux. Voilà, donc on fait ce qu'on veut évidemment, et donc moi je l'avais pris en teinte orange, qui est la teinte... Ah bah, c'est pas écrit, mais je crois que c'était la... soit les joues, soit la langue du Chapelier Fou. Il y avait trois teintes euh, là-dedans. Enfin, dans ces duos, il y en avait trois. Et voilà. C'est dommage que ce ne soit pas écrit euh, là-dessus. Ah si, c'est écrit là. Ok. Ah, bon, j'ai rien dit, c'est écrit sur le petit sticker. Et donc, du coup, c'est la couleur du visage du Chapelier Fou. Ah ben, comme... Euh... Comme le crayon euh, pour pour les yeux que j'ai eu, euh, c'est censé être la, la même couleur. Effectivement, ça ressemble pas mal, le visage euh, du chapelier fou. Ah ben bah, c'est cool ça On va avoir des trucs coordonnés. Et ensuite, pour terminer, j'ai encore deux produits à montrer. J'ai euh, le l'eyeliner liquide de beauty bay en noir, voilà donc c'est une pointe feutre je l'ai pas trop trop utilisé parce que j'ai déjà pas mal d'eyeliner entamé en ce moment donc je l'ai essayé une fois il était bien mais pour l'instant je l'utilise pas des masses, il faudrait que je vérifie qu'il ne sèche pas d'ailleurs et pour terminer j'ai le spray euh, primer de beauty bay qui est plutôt pas mal qui est censé contrôler les brillances, j'ai jamais trop Vérifié, mais euh, il est plutôt bien. Et après, je l'ai pas, mais je sais que il y a aussi de, du même euh, la même collection. Il y a le setting spray, donc le spray fixateur. Voilà, bah c'était tout ce que je voulais vous montrer, toute ma collection de Beauty B, et puis le petit haul que j'ai que j'ai fait euh, dernièrement avec la fameuse boîte mystère. Je ne crois pas que ce soit encore euh, disponible, mais du coup, c'est pas impossible qu'ils en refassent au cours de au cours de l'année. Voilà, donc euh, bah, je sais pas si je vais enchaîner avec un petit maquillage avec bah, que des produits Beauty Bay et puis pour tester euh, la, la nouvelle palette, euh, celle-ci qui me, qui me plaît quand même pas mal. Euh, ou si je ferai ça dans une vidéo séparée, on va voir euh, ma motivation et puis euh, la chaleur aussi qui fait dans la pièce là, pff, ça fait, Il fait chaud. Donc, euh, donc voilà, donc soit à tout à l'heure, soit à une prochaine fois.